Alors, je suis passé dans la clandestinité parce qu'on pouvait être, être dans la résistance. Je m'excuse, moi je bouge. Euh, on, on pouvait être dans la résistance et puis avoir une activité euh, normale, civile, disons. Donc, euh, moi je travaillais. Après, j'ai travaillé en usine, euh, à l'usine Simca, hein, qui était dirigée d'ailleurs par des Italiens. Hein. Les, les, les Simca étaient une société italienne, le directeur s'appelait M. Picosi, hein, bon, qui fabriquait des, des, des voitures avant la guerre. Mm -hmm. Et puis là, bon, avec l'occupation, on mm était -hmm. obligé de fabriquer on fabriquait des chaînes de tanks, des axes de chaînes de tanks. Mm -hmm. hein. Alors donc, on a commencé déjà à saboter les machines. Mm -hmm. hein. Bon, Tout en travaillant, on commençait à saboter les machines. Et puis euh, est venu à partir de euh, le début de l'année 1943, Hitler avait déjà commencé à perdre des batailles. La perte de la bataille de Stalingrad, la perte de la bataille en Afrique, euh, en Libye. Hein et donc il a dû mobiliser toute sa population masculine puisqu'il occupait presque la totalité des pays de l'Europe et donc s'est posée la question de faire tourner pour lui les machines de guerre, les usines de guerre et il y a eu un contrat qui a été signé entre le gouvernement de Pétain Laval, le gouvernement français de Pétain Laval et l'administration allemande, pour créer ce qui s'est appelé le, euh, le STO, Service du travail obligatoire. Alors au début, on a, ils ont essayé de faire ça par propagande, en disant un ouvrier qui perd travailler en Allemagne, on libérera 10 prisonniers de guerre. Ben, ça n'a pas marché longtemps, ça n'a pas marché longtemps parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de volontaires. Hein. Et puis, euh, donc après, c'était euh, euh, arrivé dans les usines, des listes de noms de travailleurs. Et si votre nom figurait sur cette liste, il fallait partir travailler en Allemagne. Alors, euh, donc, un jour, euh, je vois mon nom. Et euh, on devait passer la, la visite médicale à Courbevoie euh, devant un major euh, allemand. Et, et à partir de là, moi, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. J'avais une hernie euh, inguinale euh, qui ne me faisait pas souffrir. Mais je suis arrivé plié en deux en disant, mon docteur m'a dit qu'il faudrait que je me fasse opérer incessamment euh, parce que je risque un, un accident euh, très grave. Alors le, le major m'a répondu, vous savez, on a de très bons chirurgiens en Allemagne, vous pouvez partir sans crainte. Alors j'ai rien dit. Et puis après, bon, euh, là, j'ai repris mes contacts avec mes responsables euh, plus haut, et il a été décidé de m'envoyer euh, dans un maquis en Corrèze, hein. à Brive. Je devais prendre les contacts à Brive. Alors quand je suis passé la ligne de démarcation, quand je suis arrivé à Brive. Euh, je n'ai pas pu avoir les contacts puisque le maquis était en état de siège, du fait qu'ils avaient fait dérailler un train d'Allemands qui partait en Allemagne emmener des déportés. Et comme j'avais été déjà contrôlé par la police plusieurs fois, j'avais des faux papiers à ce moment-là, j'avais été contrôlé plusieurs fois, j'ai commencé à comprendre que ça commençait à devenir dangereux, que je reste là, je suis donc revenu sur Nanterre. Et euh, de là, on m'a envoyé avec une entreprise travailler euh, euh, dans la Marne, hein, où euh, cette entreprise con construisait euh, des radars. Mm -hmm. Et un jour, avec euh, plusieurs camarades, comme on faisait des plateformes en béton, on a envoyé un wagonnet de béton dans une baraque d'allemands. Hein? Alors on n'a pas attendu notre paye là. On est, par est parti immédiatement et on a tout quitté. On est parti et on... je suis revenu donc sur Nanterre. Et là je suis resté dans la clandestinité. J'avais euh, une chambre dans un demi-sous-sol. Hein? Et euh, mes par mon père ne savait pas où j'étais. Hein? Il croyait que j'étais parti en Allemagne. Il ne savait pas parce que... Les, les nazis et la police de Pétain, euh, se, quand, quand ils ne pouvaient pas trouver l'intéressé, ils, ils prenaient euh, les, la famille. Hein. Alors dans la clandestinité, mon activité justement était, euh, euh, on n'avait que quelques armes de poing, quelques revolvers. Donc, elle avait pour objectif, justement, je disais tout à l'heure que les prises de parole dans les cinémas, sur les marchés, en distribuant des tracts, etc., était d'organiser un groupe de protection armée, donc pour permettre à ceux qui faisaient ce travail de distribution ou de prise de parole, par exemple, quand ça nous est arrivé d'aller, parce que dans les cinémas, le seul loisir qu'il y avait, qui était autorisé, c'était le cinéma. Et euh, donc, euh, avant le film, il y avait les actualités qui étaient des actualités dirigées par les nazis, par la, la, la, la police française, par le gouvernement français. Mm -hmm. hein. Et donc, euh, euh, c'est là qu'on intervenait, on investissait euh, la salle de projection, le bureau, euh, parce que le bureau de, du directeur, euh, et euh, de manière à ce qu'il téléphone pas à la police. Et il y avait un camarade, c'était généralement Louis Monnier, qui prenait la parole là. Euh, et donc notre objectif, c'était d'assurer sa sécurité. Hein. Il y avait, euh, et quand on distribuait par exemple euh, euh, des tracts, il y avait un échelon. Il y avait ceux qui distribuaient. Si la police arrivait, il y avait un échelon qui était armé et qui euh, assurait leur protection. Ça s'est passé, il y avait des fois des interventions de la police Oui, mais après, de petit à petit, c'était les gens eux-mêmes qui faisaient le barrage. Hein? Ils se groupaient, dire... ils les empêchaient, ça nous donnait le temps de décrocher euh, le lieu où on était. C'est-à-dire, alors, euh, il y avait un soutien Oui, de la population. Hein? Petit à petit. Au début, il y a eu une peur. Quand on allait distribuer, les gens s'éparpillaient parce qu'ils avaient peur. Et puis, euh, les choses ont changé. Et, euh, et quand, euh, si la police arrivait, ils se sortaient, ils se re regroupaient. Euh, et euh, donc, euh, empêcher, ça nous laissait le temps de décrocher euh, à partir de là. Oui, on a, euh, on a eu l'occasion, parce que sur Nanterre, il y avait, où il y a actuellement l'université, il y avait un camp qui s'appelait le camp d'aviation euh, de la folie, qui était occupé par les Allemands. Ce, ce lieu, c'était un lieu de euh, récupération de matériel, par exemple des avions qui étaient abattus, euh, tout ça de récupération. Et il y avait des prisonniers soviétiques qui étaient là. Un, un, on, un jour, un de nos camarades va euh, voir sa femme qui était hospitalisée à l'hôpital de Nanterre, et il est abordé par un jeune. Qui, qui lui demande des cigarettes et qui ne parlait pas français puis qui s'est fait comprendre qu'il qu était prisonnier et donc on a dit, on, ils lui ont dit Bien, on revient demain avec des vêtements et on l'a fait évader comme ça Mais vous avez pris un grand risque Les risques, on les prenait tous les jours hein. les risques, on les prenait euh, hein. et c'est la photo que je vous ai montrée là où on est ensemble, là, il euh, y a Louis Monnier, il y a je ne sais plus qui, il euh, y a ce jeune. Euh, notre grand regret, c'est qu'on n'a jamais. Après, donc il a rejoint un maquis, hein, il a rejoint Maki, mais notre grand regret, c'est qu'on n'a jamais su ce qu'il était devenu après. Pourquoi question, euh, Ah non, mais on ne le savait en fait, pas à l'époque, on, euh... on savait pas, on ne savait pas. Mais c'est venu tout naturellement. On a dit, bon, ben, on a la possibilité de, de le sortir de là, on va le sortir de là. Hein?